Question qui n'est pas si anonyme que ça, mmh. mais qui est très importante. Ah, est... Vous avez une coiffure hollywoodienne depuis cette campagne ah ouais. euh, électorale. Pourquoi Bonjour Fleur Pellerin. Savez-vous vraiment pourquoi vous avez été choisie? Parce que vous êtes une belle femme issue de la diversité, peut-être parce que aussi vous êtes compétente. Est-ce que vous le savez vraiment Alors, sexy, c'est Royal. Sexy. Belle femme. Coiffure hollywoodienne Drôle de vocabulaire dans une interview politique. Je trouve ça déplacé que vous preniez déplacé. du temps, du temps de parole euh, dans une interview sérieuse et politique pour me parler de sujets que vous n'aborderiez pas avec des hommes. Vous êtes en train de manger... Nos médias seraient-ils sexistes Regardons ça de plus près. Tout d'abord, le temps de parole. 30,4 c'est le temps de parole que l'on accorde aux femmes dans les magazines de plateau, selon le CSA. Il nous apprend également qu'elles gardent moins longtemps la parole que les hommes, les femmes auraient ainsi moins de temps pour développer leurs propos et pour s'affirmer sur un plateau. ...en un monsieur qui auparavant était consombrable. Le... En clair, on leur coupe tout le temps la parole. ...je suis très contente que En général, je je pas, mais le le simple. Simple. ...ça n'est jamais scandaleux, euh, politiquement, de reconnaître... ...c'est-à-dire de faire une a... politique... ...c'est là où existent les freins, en vérité. ...ça n'a ça rien à voir avec Syriza, tout ça. ...où on fait en sorte qu'on vit mieux, qu'on travaille... ...ne parlons pas des autres, vous... vous... En même temps, c'est vrai qu'elles n'ont pas grand-chose à dire, les femmes. La preuve, elles ne sont pas expertes en grand-chose. Bonjour Pascal Boniface. Jacques Attali, notre invité ce matin. Bonjour Bernard Guetta. Mais bonjour Michel Godet. Bonjour. Nicole bonjour. Bonjour. Et les téléspectateurs de France 2 vous connaissent bien. Sur les questions économiques encore, c'est François Langlais qui nous rejoint. Sur l'année 2015 en Europe, les femmes représentaient seulement 18% des experts invités dans la presse écrite, radio et télé. Nous avons donc intitulé cette émission Piège en Centrafrique et voici les invités qui ont accepté de participer à ce C'est dans l'air. En clair, sur les plateaux, on ne les voit pas beaucoup. Et aux infos alors Eh bien, c'est seulement 23% des sujets qui portent sur des femmes. Mais quand même, on en parle des femmes. On les essentialise. On commente leur look. On minimise les violences qu'elles subissent. Alors que fait-on Un collectif de femmes journalistes issues de différents médias, prenons la une, avance des propositions concrètes, comme la présence de 50% d'experts à l'antenne et sur les plateaux de télévision, le conditionnement de l'attribution des aides à la presse au respect des lois sur l'égalité professionnelle, la création de modules de formation auprès de tous les étudiants et étudiantes en école de journalisme. Elles appellent tous les journalistes, femmes et hommes, à rejoindre ce combat pour l'égalité. Pour Acrimed, les médias ne sont pas que le reflet des inégalités d'une société sexiste. Ils contribuent à les reproduire et à les renforcer.